Je suis hyper content, hyper heureux de pouvoir apparaître en première page de Tiki ma. Donc le titre c'est les confidences de Teddy Tank. À l'intérieur vous allez retrouver mon parcours, mon sport, le taekwondo, ma chaîne youtube aussi également Teddy Janté, Et surtout le plus important dont je ne devais pas trop vous parler Mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux normalement vous savez déjà Surtout sur Snapchat ou Instagram Donc je profite de cette vidéo pour vous dire que je vais organiser la deuxième édition du Bodyfit Martial Art Qui va se dérouler à Philanthropique le samedi 11 août 2018 De 10h à 15h Donc du coup je vous attends nombreux lors de cet événement C'est pour ça que vous pouvez voir pour le moment cette affiche là C'est l'affiche provisoire que je vais distribuer je pense un peu partout N'hésitez pas à aller acheter le Tiki Mac de cette semaine du coup Parce qu'il y aura toutes les informations sur le bodyfic, il y aura mes coordonnées et puis voilà, des petites confidences que je fais à l'intérieur. En tout cas, euh, voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur de, de voir ma tête en gros comme ça. Euh, cette année, c'était un de mes rêves justement de pouvoir euh, être en première page de ce magazine-là. C'est quelque chose que voilà, je voyais d'autres athlètes, D'autres personnalités à dessus. Et, et maintenant, c'est mon visage qui est dessus. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, maintenant, concernant le bodyfit, j'aimerais vous en dire un peu plus. Donc, ça se déroule le samedi 11 août à Philanthropique. C'est juste derrière Odyssée, en plein centre-ville. Tout d'abord, l'année dernière, ça a super bien marché. On était à peu près 300 personnes. Voilà, vous êtes déplacés, vous êtes venus me voir. On s'est bien amusé. Il y avait différents stands. C'était vraiment hyper top. Et ce qui m'a le plus touché aussi, c'est qu'il y avait aussi les médias qui étaient là pour filmer tout ça, pour mettre à la télé. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Ben, de votre part, de ceux qui sont venus, qui m'ont dit que voilà, ça a beaucoup plu et franchement merci beaucoup aussi, parce que c'est grâce à vous et du coup ben, on a décidé de faire cette deuxième édition là il y aura beaucoup de surprises, ça sera mieux que la première alors en gros, pour ceux qui ne connaissent pas le concept du body fit c'est que je vais réunir plusieurs sports donc il y aura du MMA, Taekwondo, du Judo, du Karaté, du tir à l'arc, du breakdance, ah oui du fitness donc en fait il y aura différents sports, il y aura une diversité de sports réunis à un moment endroit il y aura des stands d'initiation c'est vraiment pour tout niveau. Hein. Vous pouvez venir avec votre enfant de 3 ans. L'année dernière, la plus âgée, elle avait 79 ans. Et elle a participé aux cours de fitness. Parce qu'en plus des stands d'initiation, il y a des cours collectifs. Des cours collectifs de, de danse, de breakdance, de fitness, de yoga, de stretching. Donc euh, voilà, c'est vraiment pour, euh, pour tout le monde. Donc l'entrée, elle a 500 francs. Et une partie des bénéfices iront pour l'association des femmes battues ici en Polynésie. Principalement pour les jeunes femmes qui sont mineures. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur l'objectif de cette journée c'est vraiment de rassembler notre jeunesse polynésienne à faire du sport et à se bouger tous ensemble et aussi agir pour la bonne cause pour cette association des jeunes femmes battues ici en Polynésie en tout cas je travaille dur dur pour pouvoir vous offrir une journée au top j'ai vraiment de la chance d'être entouré d'amis qui m'aident énormément, par exemple tous les sportifs qui viennent ce jour là tenir les stands ils viennent vraiment me donner un coup de main pour pouvoir, voilà, pour pouvoir vous proposer différentes choses et pouvoir s'amuser ensemble tout simplement et là je suis à la recherche de sponsors pour récupérer différents lots pour pouvoir vous offrir plein de cadeaux ce jour-là. Les tickets seront disponibles en pré-vente dès, je pense, cette semaine. Ouais, je pense que dès cette semaine, les tickets seront en pré-vente à 500 francs. Si vous voulez des tickets, n'hésitez pas à me contacter sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Messenger, Snapchat, Instagram ou YouTube directement pour qu'on se voit et pour que je puisse vous vendre votre ticket. Sachant que tous les tickets en pré-vente, il y aura un tirage au sort spécial, c'est-à-dire que les lots sont plutôt pas mal. J'en ai vu quelques-uns et franchement, même moi, je vais payer ma place pour pouvoir participer à ce tirage au sort. En tout cas, je compte sur vous, je compte pour votre soutien pour venir me voir, pour venir nous voir de s'amuser tous ensemble, de faire du sport et soutenir cette association aussi qui mérite d'être mieux connue N'hésitez pas à venir nombreux en famille avec vos amis, voilà, si vous avez rien à faire Passez au centre-ville, à la salle philanthropique et on va passer un très très bon moment, j'en suis sûr Et voilà pour résumer, c'est le samedi 11 août de 10h à 15h Différents stands, venez vous amuser, venez découvrir L'entrée à 500 francs, une partie des bénéfices iront pour l'association des femmes battues ici en Polynésie. En tout cas, je vais continuer à poster des vidéos pour vous tenir un peu informé sur comment on va s'organiser tout ça Suivez moi aussi sur les réseaux sociaux Instagram Teddy Young, Té, Snapchat SnapchatTeng.teddy Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube TeddyJongT D'activer la petite cloche Pour être au courant de toutes les vidéos que je sortirai dans le futur Et merci encore une fois TikiMac pour ce bel article que vous avez fait sur moi Je voulais aussi remercier ma communauté sur Instagram Qui dès le matin de bonheur m'a envoyé des stories et des snaps Comme quoi c'était sorti sur Tikima Parce qu'en fait j'étais pas vraiment trop au courant sur quand ça allait sortir Merci de m'avoir prévenu, ça m'a fait super plaisir de voir tous vos petits messages Message hyper gentil euh, hyper encourageant donc voilà c'est officiel le BodyFit Martial Art édition 2 aura lieu au mois d'août cette année ça me fait trop plaisir de pouvoir vous parler de ce projet là qui me tient beaucoup à coeur je compte sur vous pour venir nombreux il y aura beaucoup de surprises en tout cas nous travaillons pour pouvoir vous offrir une magnifique journée Voilà les amis, je vous aime fort et n'oubliez pas whatever you do, make it fun. Mauroulu Nana, à bientôt, bisous. Coco. Ce soir, on se rendez-vous sur YouTube.